Je peux dire que le 15 novembre, j'ai allumé une centaine de bougies et que le 15 novembre au soir, bon, on m'a assigné à la résidence. Donc à 1 35 euh, le 15 novembre, une euh, vingtaine de gendarmes sont arrivés à la maison. On m'a poussé dans le salon, on m'a menotté. On m'a fait décliner mon identité. Une fois que j'ai décliné mon identité, on m'a dit « nous avons la cible, on a la cible bon, ». Je ne comprenais rien. Ma femme a été euh, coincée dans la cuisine avec un garde armé. Moi, j'avais euh, trois gendarmes mitraillettes au point. <coughs> Deux gendarmes sont montés dans la chambre des enfants pour perquisitionner euh, sans la présence d'un adulte. La grande de 16 ans, ils l'ont tiré par les pieds euh, du lit alors qu'elle était en train de dormir. Euh, la seconde, euh, qui était en train de dormir également, elle, euh, ils l'ont secouée, elle l'ouvre les yeux, elle voit une personne euh, casquée, bouclier, matraquée, une arme à la main, euh, lui crier dessus, euh, réveille-toi euh, bah, Elle nous a fait un état de choc euh, sur le champ. Euh, crise d'angoisse, impossibilité de, de respirer. et puis. Euh, il n'y a que la petite dernière où ils elle a eu la chance de ne pas se réveiller, ils l'ont laissé euh, tranquille. Mais euh, je pense que ça aurait été euh, très difficile avec elle, puisque elle de toute façon, après, euh, quand elle va à l'école, elle est angoissée. La seconde, c'est pareil. Euh, elle a, nous a fait, enfin on a dû consulter le, le service d'urgence pédopsychiatrie euh, de la SAPétrière parce qu'elle n'arrive pas à se remettre euh, de, de cette crise, de cet état. C'est un état de choc. Ça a eu un impact sur ses notes, sur son travail scolaire, résultat catastrophique du jour au lendemain, alors que c'est une excellente élève. Et puis, bah, la, grande, bah, la grande, en pleine rébellion face à l'autorité gouvernementale, n'est euh, pas prête d'obtempérer à un ordre d'un flic ou d'un gendarme. Elle, je pense que même elle se fera un malin plaisir de, de faire le contraire de ce qu'on lui demande. Et ce qui est une réaction normale. De toute façon, euh, enfin, l'état d'urgence, en agissant comme ça, je pense qu'on a l'effet inverse. On m'a mis en garde à vue 14 heures et euh, on m'a emmené au tribunal. Et euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on m'a assigné à résidence en disant que l'individu de confession musulmane attirait régulièrement l'attention de, de son voisinage par ses discours proséites et radicaux euh, et qu'il qualifie ses filles de soldats, qu'il affirme entraîner au tir étant lui-même euh, inscrit dans un club de tir et euh, avoir comparé les djihadistes à des résistants. Voilà. Et l'enfer a commencé pour, pour moi et ma famille. À partir du 16 novembre, je devais pointer 4 fois par jour 9h, 12h, 16h, 18h. Le ministère a changé, a modifié mon arrêté d'assignation pour ne pas être dans l'illégalité au niveau du tribunal administratif. On m'a fait signer trois fois par jour. 8h, 12h et 18h. En sachant que je n'avais pas le droit de sortir de la maison de, de 20h à 6h du matin, que je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants. Une fois, j'ai ma fille qui faisait une crise d'asthme. J'ai appelé la gendarmerie pour leur dire ce que je pouvais emmener ma fille aux urgences. On m'a dit si tu l'emmènes aux urgences, vous allez prendre trois mois de nuf. Et on m'interdisait d'aller à certains rendez-vous médicaux très importants pour ma santé. Ça a un impact énorme sur une vie familiale. Ça bouscule tout. On est obligé de tout réorganiser. Lui, il ne pouvait plus rien faire. Euh, il faut que ce soit l'autre qui prenne tout en charge, c'est-à-dire que le travail. Le week-end, en euh, cours, H24. Il était en prison. Chez lui, certes, mais en prison, parce qu'il ne pouvait rien faire. On m'a assigné par rapport aux munitions, alors que le départ de la perquisition, c'était pas sur les munitions. C'était parce que j'étais, soi-disant, quelqu'un de très dangereux. D'après ce qu'ils ont trouvé, ils ont établi un arrêté de perquisition. Mais ils l'ont daté du, du jour de la perquisition. Et j'ai appelé mon avocat il m'a dit non. Ils auraient dû me le donner dès le départ. J'ai eu des attestations parce qu'on m'a dit que c'était le voisinage qui m'aurait euh, dénoncé puisque j'ai été victime d'une dénonciation calomnieuse et d'accusations mensongères. Et euh, plusieurs voisins m'ont fait des attestations. Des amis euh, fonctionnaires de police m'ont fait aussi des attestations, des, des médecins. J'ai aussi d'anciennes attestations par rapport à mon association parce que je suis euh, fondateur d'une association de prévention de la délinquance. J'avais à l'époque le soutien de, de la présence de la République et les anciennes attestations corroborent les nouvelles attestations. C'est-à-dire que mon comportement n'a pas changé en, en plus de 15 ans. Ils disent que je me camoufle depuis 45 ans, que si mes amis, euh, fonctionnaires de police, colonels, médecins, professeurs de médecine, euh, me soutiennent, c'est parce que devant eux, je n'ai pas de discours euh, radical, proséliste, et que je me camoufle. Et que si je ne mettais pas la barbe, et la là, j'allais là-bas, et que je n'allais pas à la mosquée, c'était que j'étais encore plus dangereux que les autres, et que je fais partie de la mouvance la plus radicale. D'un côté, ils disent que je me vante, puisqu'ils disent que l'individu... Euh, de confession musulmane attire régulièrement l'attention de son voisinage par ses discours prosélytes et radicaux et d'autre côté ils disent que euh, je me cache alors il faudrait savoir où je me vante ou je me cache je sais pas moi Certains gendarmes chez qui je, je signais ou d'autres amis gendarmes ou policiers me disent que j'ai le droit à un traitement spécial que sur moi il n'y a rien mais bon qu'on s'acharne sur moi L'état d'urgence, pour moi, personnellement, hein, c'est un abus de pouvoir. Quand vous voyez que le plan Vigipirate, ça fait plus de 20 ans qu'il est mis en œuvre et qu'il n'a pas empêché le, les attentats, on ne pourra jamais empêcher un attentat tant que les services de police ne sont pas organisés, tant que la police de proximité sera retirée, tant qu'on mettra de côté la population musulmane en la montrant du doigt. c'est pas possible. L'état d'urgence, pour juste rassurer la population française en disant « Regardez, on travaille, ça ne sert à rien. Ratisser large ça ne sert strictement à rien. Et, et, euh, et en profiter pour faire de l'état d'urgence euh, une atteinte à la liberté d'expression, de, de, de circulation, d'aller et venir euh, faire des atteintes aux libertés fondamentales. Je pense par exemple aux écologistes pour la COP21. On voulait une COP21 lisse, on a assigné 21 si ma mémoire est bonne, 21 écologistes. Donc euh, aujourd'hui, on met l'état d'urgence euh, pour les fêtes de Noël, au départ. Pour rassurer la population, c'était que 12 jours renouvelés. Ensuite, on a dit que c'était n'était pas les fêtes de Noël, les, les, les fêtes de jour de l'an. Après, on va repousser jusqu'à l'euro. Après le Tour de France, après ça sera pour les primaires à droite, les primaires à gauche, après ça sera encore pour les fêtes de Noël, après on va mettre l'état d'urgence pour euh, la présidentielle et législative. Donc on est dans un état, état d'urgence permanent, mais qui ne sert strictement à rien à part fatiguer les, les forces de l'ordre et les mettre sur les nerfs. reste sur nos gardes tous les jours, en est méfiant vis-à-vis -vis de l'autre parce qu'on ne sait pas euh, ce qui va nous tomber dessus. On y dit oui, oui, je suis avec vous et puis euh, du jour au lendemain, euh, flac On vient vous, euh, vous dire, euh, bah non, finalement. Vous êtes notre ennemi parce que c'est comme ça qu'on nous voit, comme des ennemis. Et c'est les musulmans. Et je viens d'apprendre, au bout de 45 ans de ma vie, que moi, fils d'immigrés marocains, français, de naissance. Je n'étais que toléré sur le territoire français. J'étais une quantité négligeable. Un individu sans, sans, sans, sans droit. Parce qu'on dira « Ah, mais vous avez vu, c'était un terroriste, on l'avait assigné à la résidence. » C'est-à-dire qu'on m'a collé à, sur moi, dans tous les fichiers de police, maintenant, ou de gendarmerie, euh, une étiquette de terroriste en puissance.